bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de minage mais j'aimerais commencer par un petit disclaimer cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer la meilleure façon de miner mais de vous expliquer ma méthode de minage et pourquoi j'en suis arrivé là commençons tout d'abord par un outil que je vous conseille vivement et qui s'appelle uex Le lien est dans la description il permet d'avoir les valeurs des roches brutes et une fois raffinées ainsi que les pourcentages de plus value en fonction des raffineries bien Maintenant, passons à l'étape 1. Pour miner, je me rends au point de la grange url 2. On y trouve des quantités très correctes de borase et de la bexellite, qui sont parmi les roches les plus chères en dehors du Cantanium. Si j'ai choisi cet endroit, c'est pour plusieurs raisons. En dehors de l'aspect esthétique de la zone, il s'avère que la raffinerie à url 2 offre un pourcentage de rendement supérieur sur le borase de 3%. Ensuite, la proximité avec la raffinerie fait qu'aussitôt la soude du prospecteur pleine, je peux retourner à la station en un instant. De plus, je ne suis ni gêné par la gravité ni par les intempéries. L'extraction est donc beaucoup plus facile que sur une planète. Les conditions sont bien sûr similaires dans le halo de Haron, mais avec un prospecteur, il est plus simple de rester dans des zones à proximité d'une raffinerie. Le second point positif est qu'une fois toutes mes commandes terminées, je n'ai plus qu'à me rendre à leur ville qui est extrêmement proche du point de Lagrange. J'ai donc des sessions possiblement moins rentables que d'autres personnes, mais mes rotations sont beaucoup plus rapides. Pour le matériel, j'utilise une tête Helix qui me permet d'avoir une forte stabilité et un gain de puissance. J'ajoute ensuite deux modules Filter XL, me permettant de baisser le taux de matériau inerte de 20% par module. Et un troisième module, Torrent 3, pour augmenter la puissance du laser au prix d'un peu d'instabilité. Vous pourrez trouver ces modules dans les raffineries, mais attention, il y a une astuce. Lorsque vous arrivez sur l'écran principal, l'onglet Utility ne paraît pas. Il faut donc scroller en gardant la souris sur les onglets pour le faire apparaître. Je vous mets également un lien pour savoir où trouver tous les modules dans la description. Si je fais ce choix, c'est surtout parce que j'ai bindé la puissance de mon laser sur un bouton rotatif, qui me permet d'avoir un grand contrôle lors de l'extraction. Et c'est important de le prendre en compte si je n'avais pas accès à un bouton rotatif, je ferais sûrement beaucoup plus attention à l'instabilité. Évidemment, le choix des filtres est dû à une recherche d'optimisation de l'espace disponible dans la soute du prospector. Grâce à cet équipement, je peux miner des roches à 18% de borase ou de blexalite sans aucun problème, malgré la dureté de la roche. Il est à noter qu'il est préférable de changer les armes du vaisseau, étant donné que l'on peut parfois croiser quelques pirates. Mais les advocaciers veillent au grain. Lorsque je démarre ma session, mon objectif n'est pas de trouver les plus gros rochers de l'histoire, étant proche de la station, ça n'a pas trop d'importance. Malgré tout, il est vrai qu'en général je ne prends rien en dessous du boraz, et mon seuil d'acceptabilité est aux alentours de 8%. S'il y a moins, je vais souvent faire au cas par cas. Par exemple, si je tombe sur 3 rochers de bexalite à 5% chacun, je vais sûrement miner les 3, en sachant que la bexalite a tendance à bien se séparer. Malgré tout, parfois un gros pourcentage de titanium en plus du reste peut être un bonus intéressant. Pour le traitement de la roche, je cherche à optimiser au maximum les transports. Je choisis donc la Dnix Solventation qui est la plus lente et la plus rentable des méthodes. Et j'alterne en gros entre des sessions de minage où je vais remplir la file le plus possible et des sessions de transport pour les revendre le tout. J'utilise en général soit un Mercury soit un Raft en fonction des envies mais pas plus gros pour éviter de trop grosses pertes en cas de problème. Je préfère éviter d'avoir tout le fruit de mon travail sur un seul voyage. Si j'ai décidé de pratiquer le minage de cette façon, c'est évidemment pour chercher une forme d'optimisation, mais surtout parce que cela me permet d'avoir un plus grand plaisir de jeu. En effet, je trouve régulièrement des astéroïdes intéressants, et je passe donc plus de temps à miner, donc jouer, qu'à rechercher le caillou le plus rentable. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Moi, je vous souhaite une agréable journée à tous et je vous fais de gros bisous des étoiles.